Ça apparaît, je ne ouais. sais pas pourquoi. Ouais, ouais. Ça s'arrête. Ouais. Mais pourquoi T'as une explication Pourquoi ça ne continue pas en fait Non mais je suis sérieux, j'ai pas d'explication mais... C'est comme les virus. Non mais c'est la question aussi que Alors, je me pose. Mon psy m'a dit, bah justement, on ne sait pas. Parce que si on savait. Bah... Ah, si on savait, ça serait réglé peut-être. Ouais. Mais peut-être que. Alors tu sais, je disais un truc, là, peut-être que les crises de panique, ça permet de pas penser à autre chose aussi. Je ne sais pas si c'est vrai ça. Bah, si c'est ouais. ouais. Moi peut-être qu'on pense trop, je sais pas. Mais la panique, c'est pas la, la, la peur de la peur bah oui, c'est la peur de la peur. Ou C'est une très, peur sans objet oui. oui, mais elle a peut-être un objet en fait. Tu vois, moi je me dis, j'avais une amie, là, elle m'a dit l'autre jour qu'elle était, pas... que était très angoissée. Et... Je lui dis, il faut que tu t'extrais toi-même. Tu vois, alors elle m'a dit, t'as qu'à demander à Roger Nimo, Elle me l'a dit, bah tu m'en à Roger, parce qu'elle pense que tu peux me filmer dans... avec des petites ailes dans l'air, quoi. Je m'extrais moi-même, c'est tu sais, avec tes, tes trucs, hein, tu saurais le faire, ça. Oui, je batte des ailes ou te, te, te, ouais. te faire ouais. voler. Tu, tu saurais le faire là, enfin t'appuies sur le bouton, puis, puis ça marche a priori. Ouais. <rire> c'est pas aussi simple que ça, <rire> mais c'est faisable. Ouais. Tu vas pas, euh, tu vas pas me dire que tu vas devenir Méliès. Non, non, non, impossible. Enfin, presque. Tu peux pas devenir, à la limite tu peux tu peux être, mais de, de, de devenir c'est. Ça serait bien qu'on puisse faire un promenade dans la lune comme il l'a fait lui. Oui, mais devenir, tu vois, il y, y a un côté électoraliste, c'est comme devenir maire ou député. C'est vrai, c'est vrai, mais bon, je ne pensais côté... même pas à ça. Oui, mais moi moi moi j'y pense, parce que je, je suis contre le devenir. J'estime qu'il faut, faut exister Alors, attends, sans euh, se poser la question de devenir. Comment peut-on Comment peut-on alors te transformer ou parce qu'on ne se transforme pas en mère Non mais faut voilà. il faut s'extraire de soi-même. Voilà. Mais, mais je veux dire, mais, ouais, mais là, tu peux. Ouais, et là, il y a des gens sympas quand même, on peut parler Bien gens, sûr, il hein. y, y en a qui sont ouais. sympas. Non, ouais. personne ne te soignant, j'ai aucun problème avec eux. Mais on peut leur parler. Mais ils donnent à manger. Ah bah ça oui, ils me donnent à manger. Ça, et après, tu peux regarder, écouter la radio, regarder la radio. Je peux, Oui, je peux écouter la radio, je peux voir la télé si je veux. Ouais. Je peux écrire mes oeils de mes lucubration. Et tu peux chanter ou... euh, Je n'ai pas pu emmener ma guitare. Mais sinon, tu pourrais. Mais pas la nuit. Parce que parce moi, j'avais jeté une une retraite, et je leur ai dit, est-ce que je peux amener mon piano euh, quand je, Parce que c'était l'ami qui m'avait ouais. imaginé en retraite. Et la famille m'a dit bah ben non, le piano oui, mais il ne faut pas jouer la nuit, c'est comme chez vous, il ne faut pas déranger les gens. Voilà, mais dans la ça, mais... Ouais. Et là, non, ils ne m'ont même pas dit ça, ils m'ont dit. Ouais. Euh, euh, au standard, ils m'ont dit c'est carrément interdit. J'aurais demandé pourquoi ah, ils m'ont dit ah, c'est comme ça. Ah le test notre instrument de musique. Hein c'est interdit. Et euh... pourtant, il y a un piano abandonné, là, que, que je interdit, connais, que hein. je connaissais il y a 18 ans. C'est interdit, C'est hein interdit, interdit. Non, il y a des gens qui touchent.. Euh, ah, quand même. Euh, mais, euh, mais de toute façon, euh, les gens souvent qui te disent c'est interdit, c'est mmh. comme ça, c'est euh, pas forcément vrai. Oui, ce que je me dis. Bah là, parce parce qu'on que... leur dit, de. Euh, bah leur, oui. ou alors ils interprètent. Oui, mais après, il y a des communes entre l'interdiction et le fait d'interdire, puis il faudrait qu'il y ait beaucoup de personnel ils ne peuvent pas non plus euh, courir après toutes les Mais euh, comme dit Roger, c'est vrai que de penser des, de la musique et tout ça, c'est dangereux, c'est mmh. vrai. C'est comme les livres. Voilà, est, bah, est tr... ça est devrait être interdit. Il hein. y a une infirmière qui était en admiration devant moi. j'ai passé dans ma chambre. Elle m'a demandé si j'étais prof. Je lui ai dit pourquoi Parce que je vois Dostoïevski. Ah oui. Et elle aimait ça apparemment. Mm -hmm. Alors, ah, tu, tu peux quand même lire Dostoïevski. Ce euh, C'est permis. Euh, euh, Jusqu'à présent, on m'a rien dit. Ouais. M'a rien dit. Ouais, parce que moi, il y a comme il écrit les possibles. Mais attends, ça, les, les, les, les personnes, par exemple, les docteurs et tout ça, hum. ils ont lu plus que Dostoyevsky. Alors, ah, euh, ouais. Euh, ouais. ils devraient aussi représenter les dangers pour, ouais. euh, pour, ouais. euh, pour la direction. Parce que la direction n'est pas forcément. Euh, ah, oui. La direction, elle gère. Ah oui, elle n'a pas de rapport avec le médecin. Elle gère. Et gérer, c'est pas. Euh, c'est la gestion. Oui, c'est comme le Covid, quoi. Gère. C est, c est il gère <rire> ». le Covid nous gère en tout cas. Voilà. Et donc nous, tu vois, on ne sait pas tu... qui, est, qui est en prison, qui est confiné, parce que même si les barreaux sont verts, pour moi c'est un petit peu l'écologie industrielle. C'est-à-dire que tu es d'un côté, c'est pas toi qui es enfermé, on est tous les trois enfermés. Oui, mais, euh, mais, mais c'est ça qui est bien parce qu'on a un dialogue au moins. Oui, mais oui. cette liberté conditionnelle, euh, où, que, où que tu te trouves, quelle que soit la place par rapport au barreau où tu te trouves, oui. que d'être en liberté conditionnelle, ça, ça, ça fait un drôle d'effet. C'est-à-dire que moi, je me dis... Oui, ouais, mais en même temps, c'est structurant en même temps. Mais euh... Oui, mais si on n'était pas derrière des barreaux, je ne sais pas, derrière, ce moment, on serait peut-être derrière des... Je ne sommes-nous des... sommes pas tous en quelque sorte en liberté conditionnelle bah Oui, puis c'est structurant d'être... Hein, en liberté conditionnelle. Et ouais. euh... Ne sommes-nous pas tous en liberté conditionnelle lorsqu'on amène des gens qui nous mettent en liberté conditionnelle Comme disait Roger, on a besoin, on est des imbéciles, et grâce à eux on sait qu'on est des imbéciles. En même temps, la liberté, je sais pas c'est ça. C'est grâce à la séparation au mur, à la barrière, que l'on sait où l'on est et que l'on sait qui l'on est. Oui, mais ça c'est pas un mur au moins, c'est plus beau qu'un mur. Attends. Euh... Mais si dit, on peut gratter en dessous. Oui, voilà, on pourrait euh, ouais. creuser euh, ouais. un jour euh, en faisant ça en cachette. Oui, parce que là, là, déjà, euh, ça part. Ouais. tu vois. Donc c'est pas très bien fait, le truc. Ben enfin, bah non, euh, c'est pas parfait. Ouais, c'est pas parfait. Bon. Ça a été bâclé un peu. Mais non, bon. et puis il n'y a, a, a, y a, y a pas de mirador. Non, le, non la, la, la, la barrière est assez grande. Mais alors, tu me disais, là, on a, on a l'ancienne... Euh, oui, c'est mais... là où j'étais, quand j'étais propriétaire des lieux, entre guillemets. Voilà, c'est... Nous... Hein des lieux, Oui, oui, oui, mais, mais bon, j'ai... Hein Non, on ne m'a pas laissé. On, on, on un jour, on m'a dit, vous allez bien, bon, bah, c'est tout. Hein. Ah, ils t'ont Voilà. Mais bon, euh, et si, tu mais, et j mais si tu restes, qu'est-ce qu'ils font ils, ils appellent la police Donc, tu de partir, tu vas, mais si tu veux pas, qu'est-ce qu'ils font Bah, si de je veux pas, manger, je ne sais pas, si, ils ils ils sont sont à pas à ce qu'ils vont faire. Ils ne donnent plus à manger Il euh, bon. faudrait que j'essaye, peut-être. Il faudrait que j'essaye et que vous veniez filmer, alors. Mais je ne sais pas ce qui se passe, si quelqu'un ne veut pas sortir. Euh. Bon, Déjà, s'il ne veut pas rentrer, là, si on peut rentrer de force, mais pas sortir ah, bah s'il veut pas sortir, ils doivent trouver ça anormal. Hein. Bah, enfin, fin a... le laisse. t'es un hein? confiné volontaire. Donc il le laisse. Voilà. Un, confi... un, un confiné volontaire ou un confiné. Qui, qui se tient sage et qui est volontaire enfin, Non, justement. Qui se tient sage, es, attention. T'es voilà. confiné parce que tu ne t'es pas tenu sage. Voilà. Voilà. Et donc t'es un confiné volontaire parce qu'il n'est pas sage. Voilà, voilà, voilà. Voilà. voilà. Donc enfin, fin de compte, t'es puni. Oui, oui, je, ou alors euh, je ne sais pas si dire, euh, j'ai décidé de me punir moi-même ou de me faire punir. Euh, C'est à toi de voir. Eh ben, le... là, là, moi, je vais justement, je vais parler du livre de Thierry Ribot, dans ouais. lequel j'ai appris euh, quelque chose d'intéressant, la drapétomanie. Donc à ne pas confondre avec la pétomanie, euh, drapétomanie, alors ça vient du grec drapetes qui signifie esclave en fuite et manie c'est la, pho ouais. la phobie, c'est la, la folie, et donc c'est la folie de l'esclave en fuite et en fin de compte la drapétomanie euh, c'est quelque chose, c'est une pathologie qui a été inventée par des, des grands malades qui se permettaient de réduire en esclavage d'autres êtres humains et donc, il fallait faire en sorte que l'esclave qui fuyait euh, son enfermement, eh bien, en faire un malade mental, parce qu'effectivement, fuir euh, le, son maître, fuir la psychopathie de son maître, était considéré comme une maladie mentale. Et donc, la, la, la grille qui nous sépare, c'est la grille verte de la normalité ou de l'anormalité. Et on s'aperçoit que la norme, eh bien, on n'a jamais déterminé, une manie, une folie, qui soit la folie oui. d'asservir son prochain. Oui, mais d'ailleurs, les, les, les, d'ailleurs les psychiatres souvent que je vois, ils ont horreur du, du mot norme. Euh, parce qu'on détermine la norme, il y a beaucoup de gens, euh, enfin il y a certains professionnels qui déterminent la norme avec euh, des courbes. D'après cette courbe, tu es bien, d'après cette courbe, tu n'es pas bien. Euh, et c'est pas ça la vie, il y en a qui déterminent la vie en fait euh, comme ça et euh, je parle avec de plus en plus de psychiatres qui, euh, qui n'aiment pas trop le mot norme bon ils l'emploient pour, pour, pour, pour des rapports avec certaines personnes parce que ces si certaines personnes seraient perdues autrement et il y a un truc aussi euh, même même euh, ceux, qui ne, euh, ceux qui sont euh, néophytes, il y a des néophytes par exemple, ils adorent établir des étiquettes. Ouais, ouais. C'est-à-dire, euh, toi tu as peur de quelque chose, ça y est, tu es parano. Alors que si ça se trouve, c'est même pas vrai. Est-ce que c'est pas baliser le territoire Est-ce qu'on n'est pas en fin de compte en train d'essayer de créer une carte des territoires spirituels où il y aurait des territoires interdits hors normes, et en fin de compte dans la créativité, parce que tu écris souvent et tu pousses même les autres à écrire, Bruno, donc tu as cette maladie de, de l'écriture qui pourrait expliquer qu'effectivement tu te retrouves derrière derrière des barreaux, mais aussi il tu, tu, y a un refus de se soumettre, il y a une espèce ouais. d'insoumission, de, de rébellion euh, qui pour moi est saine et naturelle, et en fin de compte, dans une société artificialisée, euh, tu as de moins en moins ta place. Mais peut-être que la rébellion c'est une névrose, je ne sais pas, il alors, a ça, hein. alors justement, considérer la rébellion comme une ah, névrose, est-ce ouais. qu'on ne rejoint pas drapetesse, la drapétomanie Est-ce que, est que, est est que l'esclave le, n'est pas névrosé euh, par l'esclavage. Est-ce que, que, est, est que, est que l'esclavage, le fait d'être réduit en esclavage est une névrose non, ou est-ce que c'est le fait de réduire non, son mais prochain mais, esclavage tel que la rébellion c'est une, une maladie mentale en mais soi, je ne euh, sais pas. Et bah, une... aussi, hein, parce Et... que l'esclave au début, l'esclave au début il est tout à fait sain, mais c'est après quand il se met à penser. Justement, qu'il devient névrosé, donc on pourrait aussi dire que la pensée est une névrose quelque ah oui, part. Eh bien, alors, juste, dire, justement, voilà. mais c'est ce qui s'est produit en URSS, c'est ce, ce qui se produit ouais. dans, tous les, dans, tout, dans tous les régimes totalitaires. Bah non, Le, non, la, la pensée, pensée devient, devient, devient ah non, une bah, maladie, non, une mais, névrose. Mais, non, mais la pensée en soi est une névrose, je pense. La, mais il ne peut oui, pas si, y si, avoir si, de névrose sans pensée, mais ce n'est pas la pensée qui est une névrose. si, je crois que c'est une maladie mentale, il faudrait que les gens guérissent de la pensée. Mais non! Attends, de penser. Ça, ça reviendra à dire si, que, si, que si, la, si. La, la vie est maladie. Ah, peut-être. Mais... Ben, je me demande si la vie n'est pas. Euh, Roger, oui n'oublie pas une chose. Quelque part, nous sommes tous les trois des cas pour certaines personnes. Oui. Et, et d'ailleurs, d'ailleurs, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est qu'ils nous donnent quelque chose parce que grâce à eux, ils ont du grain à moudre. Oui. Comme toi, grâce à Mélenchon, tu as du grain à moudre. Ah oui, euh, ah oui, oui euh, euh, grâce à, euh, au turiféraire que tu m'as appris, oui. parce que je te dois ce mot-là. Hein. Oui. Je, je te dois ce mot-là.